Oh Quoi de plus beau qu'un paysage épuré avec de belles lignes bien droites, bien parallèles Vous ne trouvez pas, Simone Bof euh, Moi, je trouve ça un peu terne Ces trains manquent de couleurs Quels mots transportent-ils emmener jambes, chant. Et je vois deux autres trains qui arrivent avec les mots, chansons et antennes Oh Mais Mais ils vont se rentrer dedans Ralentissez Ralentissez Catastrophe Des containers lettres à terre Des containers lettres à terre Pas de panique Il suffit de les remettre à leur place et les trains pourront repartir Mais comment savoir sur quel train vont ces containers Euh. C'est le mot chanson. Bon. J'essaie la lettre N. C'est bien ça et regardez, de la couleur apparaît sur la lettre M. comme c'est beau Un M, ça ira peut-être pour le mot « jambe » Encore une fois, vous avez réussi, chef de gare Mais comment faites-vous Ouh, je crois que j'ai compris La lettre M pour le mot « chant. Et la lettre « N » pour le mot « antenne ». Incroyable, vous avez raison Et le dernier mot « emmener avec un M <rire> ». Regardez, le train veut nous emmener avec lui Expliquez-moi, chef de gare C'est facile, Simone Il faut toujours mettre la lettre « M » devant un « M », un « B » ou un « P » C'est ce qu'il faut retenir Et le tour est joué Oh, d'accord En plus, c'est un paysage comme je les aime Coloré et joyeux Vous avez raison, après tout, on s'ennuie quand c'est trop bien rangé Allez En voiture, Simone <rire> Puisque vous le dites <rire> C'est ce qui s'appelle être pris au pied de la lettre <rire> Vous avez vu ça, Simone On dirait que ce train est bloqué Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il me donne le cafard Moi aussi Illisible, irréalisable... J'ai hâte qu'il redémarre Et si vous alliez voir en tête de train Mais c'est exactement ce que j'allais faire Mais ça continue Sur celui-ci est écrit « immobile » Mais bien sûr Illisible, irréalisable, immobile... Oui, ben si vous avez compris quelque chose, Simone, je serais ravi de l'entendre. Vous ne remarquez rien Tous ces mots commencent par un « i » suivi de deux consonnes. Bah, ben, euh, oui, alors Alors, tous ces mots ont des préfixes. Cela entraîne le doublement de la consonne en début de mot et la lettre finale du préfixe est la même que la première du radical. « iel »,« ier » et « iem ». Oui, bon, bon, bon, eh bien... Vous pourriez essayer de retirer le I.M. de Immobile pour voir. Je veux bien, mais... Hé Vous entendez On dirait qu'il a envie de partir. Parce que Immobile devient mobile. Je m'en doutais, ce train ne partira qu'après avoir déposé ici tous ses préfixes. Continuez, chef de gare. Vous voyez Tout devient réalisable. Oh oui, tout est plus clair Ah, là par contre je ne vois aucun préfixe Justement, il faut peut-être en ajouter un Mais bien sûr, pour que ce train avance il ne faut pas être limité mais illimité Et pour ajouter I à limité, on double la première consonne du radical Donc illimité s'écrit avec deux L Oh, vous êtes trop fort Simone Oh, pas tant que ça. Et celui-là, Simone, c'est pour vous remercier. Je rajoute ce préfixe et hop, avec deux R, je vous offre un paysage irréel. Oh, merci, chef de gare. C'est bien la première fois qu'on m'offre un préfixe avec une forêt de fleurs. Merci, petit train. Vous avez embelli notre journée. Simone et moi-même, vous souhaitons un bon voyage. Le chef de gare est attendu sur les quais numéro 1, 2, 3, 4 et 5 pour faire démarrer les trains. Euh, je, je suis là, Simone. Euh, pas la peine de crier. Ah oh pardon, je ne vous avais pas vu chef de gare C'est que je m'inquiétais un peu, nous avons beaucoup de trains à charger Oui, je vois ça Mais euh, que faut-il charger Tous ces trains ont l'air complets Simone Pas tout à fait, regardez, il y a deux espaces libres devant prendre Nous pourrions essayer de charger deux lettres, par exemple A et P Bien, bien, bien, essayons, je les place immédiatement Un et deux, ça fait apprendre Et le train démarre ah, ça marche Je crois que nous venons d'apprendre quelque chose, chef de gare. Si croître n'est pas au complet, essayons de la croître avec un A et un C. <rire> Bonne idée, Simone. Essayons. A ah, et C. Est... Parfait. Et ça marche encore une fois <rire> Mais oui, regardez, on voit souvent cela pour les mots de la même famille. Prendre, apprendre, croître... Accroître Observez le radical, il commence par une consonne J'ai compris Quand on rajoute un préfixe, en général, la première consonne du radical est doublée Ici, faiblir commence par un F Donc je place un A et un autre F et ça fait... af Comme affaiblir Bien joué, chef de gare Vous maîtrisez bien le doublement de consonne <rire> Il manque de lettres ici et hop, même pas peur. Je place E et F. Ouf, plus qu'un seul train. Hmm. Menez, là aussi il faut charger deux lettres. Deux lettres, chef de gare. Oui, oui, oui, oui, oui, Simone, je sais, j'ai pas quatre bras. Et voilà la deuxième consonne. Oh, menez, beau travail, chef de gare. Et vite. Je suis coincé avec mes mots fléchés. Vous n'auriez pas un moment pour m'aider Oh... Écoutez, Simone... Oh, je savais que vous diriez oui. Merci, chef de gare. Oh, je m'ennuie, Simone. J'ai rien à faire. Pourvu qu'un train arrive. Oh Vous vouliez un train En voilà six. Quels mots transportent-ils Oreille, soleil, rail, paille, feuille et écureuil. Attention Un aiguillage Stop Comment va-t-on savoir quelle voie les trains doivent prendre Il faut peut-être regarder les mots et essayer de trouver des indices. J'adore les enquêtes euh... Eh bien, il y a trois noms masculins et trois noms féminins. Je suis sûr que ça cache quelque chose. Hmm. Voyons plutôt les deux premiers noms, oreille et soleil. La fin se prononce de la même manière, mais les graphies sont différentes. Le premier s'écrit E-I-2-L-E et le second E-I-L. Mais justement, c'est l'indice dont je vous parlais, Simone. Le premier nom est féminin, le second est masculin. Simone, euh, vous m'écoutez Et il y a ces panneaux masculin-ville et féminin-ville. Drôle de nom. Qu'est-ce que cela peut bien signifier Eh bien tout simplement que lorsque... Ah, j'ai trouvé Nous devons aiguiller les trois noms masculins vers masculin-ville et les trois noms féminins vers féminin-ville. Oui, bah c'est exactement ce que j'allais dire. Bon. <rire> vous là, avancez Une oreille, direction féminin-ville ouais. Oh, en plus cet aiguillage est complètement rouillé Vous voyez, mon instinct était le bon Le train soleil, lui, doit aller vers Masculinville Je crois que je vais aller faire une petite pause Une enquêtrice n'abandonne jamais Regardons comment s'écrivent les autres noms a, I, L pour rail et A, I, 2, L, E pour paille On dit de la paille et un rail oui, oui, oui, oui, oui, bon d'accord, j'y retourne <t en> <t en> Il reste feuille et écureuil. Facile, une feuille, c'est féminin, ça s'écrit E-U-I-2-L-E. Quant au dernier, il se termine par œil, un seul L. C'est donc un nom masculin, un écureuil. Voilà un mystère de résolu. Pour savoir écrire la fin d'un mot, il faut bien réfléchir à son genre Heureusement que je suis là Mais que vous arrive-t-il, chef de gare Oh, je crois que cette énigme m'a épuisé, Simone je, je, je vais faire une petite sieste oh. <rire> Ouh là là Vous avez vu, chef de gare C'est un sacré convoi Eh oui, Simone. Je dois les amener à bon port, dans la vallée des suffixes Sion. Justement, je crois qu'on y arrive. Mais pourquoi vous arrêtez-vous Le voyage continue, vous n'êtes pas encore arrivé. Hmm, c'est étrange. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Et par terre, là, qu'est-ce que c'est Je crois que ce sont des suffixes Sion. Mais oui pour que les trains entrent dans la vallée des suffixes « sion », ils doivent transporter des mots avec des suffixes « sion ». C'est logique Comment va-t-on savoir quel conteneur enlever, quel conteneur ajouter Il suffit de trouver comment ces verbes peuvent devenir des noms qui se terminent par « sion ». Ah, ce coup-ci, il nous faut les grands moyens pour agir. Justement, le premier mot est « agir ». Et cela donne « action ». Ça fonctionne Continuons avec « alimenter », ça fait « alimentation ». Bravo Vite la suite Le mot « promouvoir » se transforme en « promotion ». Et le verbe « opter » devient « option ». Il ne reste plus qu'un train. Mais d'ailleurs, les suffixes restants sont écrits différemment. Ils s'écrivent avec un « s » et non avec un « t ». Nous allons voir s'ils fonctionnent aussi. Commençons par le verbe « pensionner », qui donne donc « pension ». Et enfin, le dernier mot, « inversé. Si on lui donne un suffixe en « sion », il se change en « inversion ». Oh, bravo, Simone Grâce à vous, nous avons mené tous les trains à bon port dans la vallée des suffixes « sion euh, ». Par contre, je n'ai pas compris pourquoi les suffixes s'écrivent parfois t ou s après un « a », un « c », un « o » et un « p », le suffixe « sion » s'écrit toujours « t-i-o-n ». C'est le plus utilisé. Ah, je vois. Et vous alors, Simone Vous êtes plutôt « sion » ou « sion <rire> » Ni l'un ni l'autre. Impossible de mettre un suffixe « sion » à Simone ou même à chef de garde d'ailleurs. Pas grave. Pour entrer dans la vallée des suffixes « sion », il faut un suffixe « sion ». Pas vrai ils n'ont pas précisé comment. Valet <rire> des suffixes sociaux nous voilà. Ah ça y est, les voilà Oh, évidemment ils arrivent tous en même temps, ça ne facilite pas la tâche. Scarabée, amitié, pelotée. S'il vous plaît, chef de gare, vous me laisseriez les aiguillers Je crois que c'est facile. <rire> si vous voulez, Simone, allez-y, mais je vous préviens, ce n'est pas si simple. On va voir ça. Alors là, quand je vois des mots qui se terminent en E, je sais tout de suite qu'ils sont du genre... Ah, j'allais dire euh, féminin, mais non, en fait, euh, pas du tout. Et oui, c'est rare, mais scarabée et lycée sont masculins, même s'ils s'écrivent E comme musée. Il faut le savoir Ils doivent probablement aller en direction de Muséeville. Je n'aurais pas fait mieux, Simone Passons au suivant Amitié, ce train se termine par thier. Il n'a pas de E à la fin Donc en toute logique, ce mot est du genre... Euh... Attendez, il est du genre... Euh... Alors on sèche Non oh, mais si bien sûr on dit une amitié, il est féminin c'est évident Et oui Simone, si la plupart des mots féminins se terminant par le son et s'écrivent E E Ceux qui se terminent par T E et T -I E s'écrivent sans E comme amitié ou liberté son voisin Alors je vais envoyer amitié et liberté à Botteville, la ville des mots féminins qui se termine par E Parfait Et regardez il y a encore une autre régularité le thé et e, cuilleré, et e. Ah oh oui, ce sont des mots indiquant une quantité ou un contenu. Ils s'écrivent et e. Exact. Et vous feriez quoi à ma place Eh bien, ils sont du genre féminin. Donc, je les enverrai à Chartay-sur-Mer, la ville des mots qui désignent des contenus qui s'écrivent en e. Oh, parfait. Et maintenant, Simone, si vous le permettez, je vais prendre la direction du déjeuner. Je vous suis.